Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Jésus adorant le nom vous plaît devons nous s'il vous plaît nous lisons dans le livre des psaumes psaume chapitre psaume chapitre 105 nous lisons la parole de dieu psaume chapitre 105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 Et ils allaient d'une nation à l'autre Et d'un royaume vers un autre Mais il ne permit à personne De les opprimer Et il châtilla des rois à cause de Ne touchez pas à mes rois Et ne faites pas de mal à mes prophètes Amen Au oh Seigneur entend Ma prière Je veux garder -y.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 Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es vraiment précieux pour chacun de nos pères. Mon âme te loue encore ce soir, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. La grâce que j'ai dans cette maison, mon mes Père Saint-Dieu, dans ces lieux où nous nous trouvons ensemble avec ce peuple, Père, qui chante ces chants des sions, mon béni reconnaissant ce que tu es pour nous, mon mes Père Saint-Dieu, ta capacité à toi de pouvoir agir dans notre vie, Seigneur, de transformer davantage, mon mes Père Saint-Dieu, de restaurer, Père du Bisson, ce qui a été détruit, mon mes Père, de guérir, Père du Bisson, Dieu, nos corps affaiblis, mon roi. Tu es le roi, tu es le maître, mon mes Père Saint-Dieu, tu es le Tout-Puissant, mon bénémé tout Béné Seigneur et Sauveur. Tout appartient à mon bénévole Père Saint-Dieu Et tout obéit mon roi mon bénévole Père Saint-Dieu oh Rien n'échappe à ton autorité mon bénévole Père Saint-Dieu Ce que toi tu dis la chose doit tellement arriver Seigneur Oh que ton nom soit célébré En nous fais-tu aussi obéissant à ta voix mon bénévole Père Dieu oh dieu Enfin nous puissons nous humilier encore davantage à toi mon bénévole Père au oh dieu Tu es vraiment le Dieu véritable là. Mon Dieu, tu es la vie éternelle, mon béni, mon Père saint dieu Nous te sommes reconnaissants pour ces privilèges, mon béni, mon Père, au oh Dieu, de prendre part à ce que toi, tu fais, mon béni, aimé Père, du Ce que tu as annoncé davantage, mon béni, Père, du et d'avance, mon roi. Nous voulons vivre encore dans ces temps où nous sommes, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu de ta parole. Merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Oh Dieu, mais de ton Père, mon béni, aimé Père saint dieu merci pour l'amour que tu nous manifestes encore davantage, mon roi. La grâce et la joie et la paix, et la délivrance, mon béni, Seigneur, parce que tu es réellement le Seigneur notre Dieu et tu es notre secours dans la détresse, mon roi. Tu nous nourris, bénémoine, Père Tu Bisson Dieu. Tu nous vêtis, Seigneur. Tu prends soin de nous dans tous les domaines, mon bénémoine, Père Tu que ce soit financier. Béni, mes Père oh Dieu. De tous les domaines, mon bénémoine, Père Tu n'as jamais manqué, bénémoine, Père sans dieu Lorsque nous te demandons, nous crions à toi. Sincèrement, Père. Oh Dieu, tu, rends, tu entends nos prières et tu nous réponds, Seigneur. Merci pour. Ton amour et ta fidélité, Ménon et Père Saint-Dieu, à, à, à l'égal de ta parole à toi, Père Saint-Dieu, et cet amour à notre endroit. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ce soir, pour chaque frère et pour chaque sœur, dans tous les lieux où se trouve encore aujourd'hui, Ménon et Père Saint-Dieu, et qui élève sa voix aussi vers toi, pour pouvoir glorifier ton nom, ce nom merveilleux, Père, que tu nous as donné la grâce de pouvoir aussi, Père, au oh Dieu. Oh Dieu, porter et te revêtir, toi, notre béni Seigneur Jésus, merci encore, c'est vrai, tu entends nos prières, et aide-nous encore, et secours-nous encore, et, et viens-nous encore, Père de Vichon, Dieu, secours, parce que nous avons tellement besoin de toi, aide-nous encore, mon aimé Père Saint-Dieu, nous comptons sur ta grâce, et et nous nous alignerons encore davantage sur ta parole, et sois béni, béni notre précieux, frère, qui sont si sèvra, que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, chaque frère et chaque sœur aussi, Père. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion, qui sont aussi à la maison, dans chaque lieu, dans chaque endroit où ils sont, Seigneur. Que ce soir, ils soient aussi bénis. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni. Qu'il soit glorifié. Il est bon de louer Dieu. Qu'il soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de voir une telle joie. Hein? Ah, ah, C'est comme cela que nous devons toujours être, frères et sœurs. dans sa maison avec des cris de joie. Peu nous importe la bonne amour. Peu nous importe le problèmes. Parce qu'un jour viendra, nous partirons. Hein? Et ces problèmes resteront. Nous, nous, nous soupirons après amen, ce moment. C'est pourquoi nous venons qu'il oh, vente qui qu'il neige amen. avec un cœur rempli de reconnaissance. Amen. Si je ne loue pas, qui oh, d'autre, oh, je peux mon oh, frère. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il en soit ainsi tous les jours. Amen. <rire> amen. Ah, amen. Nous, nous vivons pour cela, mon frère, amen. Amen. Savoir qu'il est vivant. Amen. Et c'est ce qui nous donne cette consolation, Amen. cette joie, cette reconnaissance à l'endroit de notre Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, nous, nous résistons vraiment de Amen. cette grâce qui nous accorde, vraiment de voir qu'il est vraiment vivant, qu'il nous délivre, qu'il arrache Amen. tout ça. C'est lourdeur que nous pouvons apporter parce qu'il n'y a pas de raison d'amener ça dans la maison Amen. du Seigneur et même dans notre vie. Amen. Parce que dans toute circonstances et toute situation, nous savons qu'il est là. Amen. Il veille sur Amen, nous. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la foi pour croire et croire réellement aussi à, à, à sa parole, Amen. à ce qu'il nous a aussi dit et aux promesses que lui-même nous a réellement aussi faites. Amen. Nous, nous réagissons vraiment de ce que nous savons que nous pouvons dire que nous sommes l'un d'entre eux. C'est avec certitude que nous pouvons les dire et sans l'ombre d'un doute. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'il fait. Lorsque nous pouvons regarder effectivement aussi la ligne du temps. Nous réalisons combien Dieu est vraiment précis dans, dans son plan, dans ce qu'il fait. Et quand il la déclare les choses effectivement, d'avance, il ne s'occupe pas de ce que l'un ou l'autre peut penser, mais il s'occupe de ce que lui pense. Et c'est que lui, il a le désir de pouvoir réellement aussi faire et accomplir, effectivement. C'est merveilleux de voir que tous les plans de Dieu à l'endroit de l'homme, dans l'humanité lui-même en soi, ce n'était qu'en fait des plans de paix, de bonheur et de joie, de... d'allégresse aussi, dans la marche, effectivement, dans la vie de tout homme. Si c'est pourquoi que nous pouvons lire dans les scènes d'écriture, l'apôtre Paul déclare que la création tout entière soupire. <applaudissements> Ah oui, et soupir, Dieu est bon, ah oui c'est vraiment merveilleux, nous le prions pour que chaque jour, à chaque instant, qu'il fasse son travail dans chacun de nous, et comme nous le disons, nous le prions, que le Seigneur, notre Dieu, qu'il fasse ce travail dans la profondeur. Dans notre intérieur, nous sentons que pour nous-mêmes, les choses ne sont plus pareilles. Et notre approche à son endroit est aussi une approche tout à fait différente. Notre façon de le prier même à genoux, nous attendons jusqu'à ce que cette communion puisse encore avoir une sentence. Parce que l'ouverture s'efface encore parfaitement très bien. Nous avons besoin de cela. Nous mettre devant sa face avec beaucoup de reconnaissance et réaliser qu'il est vraiment avec nous. Et c'est surtout cela que nous devons vraiment croire. Il, il nous conduit dans cette position pour que constamment nous puissions avoir cette assurance qu'il n'est pas parti à l'étranger. Il est avec nous. Oui. C'est cela parce qu'il s'est décrié en disant que mon juste vivra toujours par la foi. Si toi, tu ne crois pas qu'il est avec toi, alors comment pourrais-tu continuer la marche Tu dois croire, même si tu passes par des mois difficiles, même si tu es tombé. Il est toujours là. On nous a dit dans les scènes d'Écriture qu'il est assis, il n'est pas assis seulement, mais il intercède. Donc, Chacun de nous doit se retrouver dans cet état, effectivement, de réaliser que vraiment c'est un bonheur et une reconnaissance énorme de pouvoir l'avoir et surtout le connaître sur cette terre des hommes, effectivement, et l'accepter. Vous savez, c'est, c'est un combat de l'accepter. C'est aussi accepter aussi de porter son opprobre, en fait, parce que vraiment croire en lui, l'aimer, vraiment s'accrocher davantage et le croire de son cœur, tu n'as pas une place dans ce monde. Vrai. Amen. Alors il faut être prêt à pouvoir accepter cela parce que on n'a pas besoin de pouvoir être. C'est la raison pour laquelle qu'il a vraiment eu à pouvoir. Il est vraiment l'alpha et l'oméga. Il nous aime vraiment. C'est pour ça que dans cet âge ici, quand il a regardé, il dit Mais cet âge et la odyssée, c'est un âge effectivement de mélange. Il y a un pied dans les choses de Dieu et un pied dans le monde. Il l'avait vu d'avance. Mais c'est cette condition dans laquelle nous nous trouvons. L'esprit qui nous anime, effectivement, quand nous parlons, effectivement, de cet esprit humain et qui arrive à pouvoir s'approcher, de venir, effectivement, à approcher, à pouvoir, à pouvoir croire Dieu. Cet esprit, effectivement, il, il a des tendances qui ne sont pas des tendances, effectivement, à pouvoir se donner davantage à Dieu parce qu'au-dedans de lui, il veut qu'un pied soit un tout petit peu dans le monde. Mais quand toi, tu veux que tous tes pieds, euh, oui, oui, celui-là qui attire le monde soit retiré et placé complètement dans la marche, dans la voie de Dieu, sur son chemin, c'est ça le problème. Parce que ces pieds ici qui ne veulent pas avancer là, il va te créer la guerre. C'est à ce moment-là qu'on a des difficultés. D'un côté, on sent le monde qui nous attire. Pour quelles raisons C'est pour ça que l'accepter, frère et soeur, ce n'est pas une chose facile. Parce que vous remarquez très bien, que dans le à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La Bible est assez claire, en enfin, fait, pour présenter Amen. les choses, mon frère et ma soeur. Croire en lui, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. L'accepter, c'est plus que ce que vous pouvez penser. C'est Jésus qui devient la raison de votre vie. Si lui devient la raison de mon existence, alors quelle est l'autre chose effectivement que je pourrais arriver à pouvoir trouver du plaisir dedans Vous comprenez maintenant quand, quand euh, lorsque les, les écrivains, les scribes et les pharisiens, tout cela, les érudits qui lisaient les écritures, effectivement, alors ils se sont posés la question à un certain moment, en lui disant, oui. mais. « Dis-nous quel est le premier et le plus grand de tous les commandements ?» Parce qu'il y en a dix. Lesquels, je peux dire que si je les fais, Dieu sera content, hein? il sera heureux que je l'ai fait. Alors, vous connaissez, non Il leur a répondu en disant « Voici le premier et le plus grand de tous les commandements. » C'est pour nous, hein Écoute, ô oh, oh, l'Israël, l'éternel notre Seigneur est l'unique Seigneur. D'abord, il te le présente pour que dans ta vie à toi, il n'y a rien d'autre que tu peux partager avec lui. Qu'il soit simplement le seul. C'est cela la partie qui est très difficile pour l'être humain. Ça, il faut l'admettre en fait. Nous lisons cela, nous écoutons, nous apprécions, mais c'est une partie très difficile de ce que toi, tu puisses vraiment arriver à pouvoir admettre. Mais Dieu est bon. Si vraiment tu arrives à pouvoir vraiment faire abstraction de tout et dire que Seigneur, c'est vraiment toi et de tout ton cœur, hein? parce qu'il nous dit que tu l'aimeras de tout ton cœur. Parce que c'est vrai, je ne cesse de le répéter, mais prenez un peu conscience de ce que nous entendons. « Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme. » Quand vous vivez sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous Vous savez que pour vos enfants, vous voulez faire en fait beaucoup de compromis. Oui, vous aimez beaucoup les vôtres en fait. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite, hein? qu'on soit vrai. Et tu vraiment, peux-tu être à mesure de pouvoir sacrifier même ton propre enfant pour que la parole de Dieu soit honorée C'est ça le problème. Vous voulez toujours que vous, vous soyez honorés. Avez-vous pensé que ce que Dieu veut, c'est que lui, sa parole, soit honorée c'est pour ça que, il dit, tu aimeras, c'est important que nous entendions cela tous, mon frère et ma soeur. Parce que devant des situations, effectivement, quand nous devons prendre des décisions, c'est d'abord nous qu'on voit, et pas Dieu en fait. Et pourtant on dit, je t'aime Seigneur, je te loue, sans toi Jésus je ne sais pas vivre. Est-ce que vous comprenez Parce que Dieu vous met dans des épreuves en fait. Il nous teste, vous savez, il, il nous permet qu'il qu les teste parce que bon, tu vois, quand on dit « Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre, je t'aime de tout mon cœur, tu sais, toi, vraiment, je ne vis que pour toi, partout où je passe », il va te il va permettre qu'il y ait une preuve pour qu'on voit et ça va toucher dans votre situation le plus proche, vos familles, tout ça, tout ça. Et on vous met la parole et on va voir comment vous allez agir. J'aime J'aime Jésus. Quelqu'un qui aime le Seigneur, mais tout son corps, il ne calcule pas. Parce que, mais c'est vrai, frères et sœurs, le Seigneur nous aime, il veut vraiment que nous puissions aller au ciel. Il veut vraiment que nous puissions aller dans l'enlèvement. Frère, ma sœur, observe-toi. Toi-même, quand tu te regardes, tu te sens vraiment digne de pouvoir partir. Sois sincère. Sois vraiment sincère. Mon frère, ma sœur, les enfants, posez-vous la question. Qu'est-ce si vraiment aujourd'hui Parce que vous dites, ah, pour la foi, mais quand même, assieds-toi un tout petit peu. Quand tu es que Dieu te bénisse, quand tu es sincère, c'est à ce moment-là que Dieu te donne le meilleur. Mais quand tu te réveilles de feuilles, ça ne sert à rien. Est-ce que tu te poses tu dis, mais Seigneur, quand je me regarde, moi, ce qui se passe effectivement, comment Dans mon cœur d'abord, parce que là, c'est dans le cœur que toi tu veux habiter. Oui, c'est cela. Dieu dit quoi Donne-moi. Il n'a pas demandé à ta tête et ta beauté et tout ça que tu as, ça il n'en a pas besoin. C'est ton cas parce que tout vient du. Alors il va te placer dans une circonstance. Ah sans toi je ne peux pas vivre. Merci que tu t'es fait connaître à moi. Seigneur je marcherai, je vivrai, je ferai tout ce que tu me demanderas. Alléluia gloire à toi. Ah j'ai pleuré. Seigneur souviens-toi de moi ainsi de suite. Alors il va permettre une circonstance qui te touche. J'aime Dieu, que Dieu te bénisse. J'aime Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, frère, je vous regarde, j'ai dit, mais l'homme que vous voyez ici, je vous l'ai dit, c'est vrai, C'est pas facile de l'aimer, en fait. Oui, je le sais, vous pouvez me dire, vous m'aimez, je le sais, et je vous aime aussi. Mais à un moment, ça va être amer, en fait. Mais vous savez... Frères et sœurs, c'est la vérité, cela. Alors il continue en disant, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton être. Vous savez, j'ai là du côté des pensées. J'ai toujours remercié Dieu dans ma propre vie à moi ici. C'est vraiment une grâce. Depuis qu'il m'a repris, mais c'était fort, jamais je l'ai oublié. C'est pour ça que je fais tout que Dieu me à Il m'a dit. dit ceci, que nul en son cœur, là, ne pense du mal contre... Vous ne pouvez pas comprendre cela, mais moi ici, ça a été gravé comme ça. Donc, ça veut dire que dans ma tête ici, dans mes pensées ici, je me bats toujours pour que je sois quand je te regarde. Mais le privilège que j'ai, c'est cela que je vous demande si vous pouvez le faire aussi. C'est quand je regarde et que ma pensée n'est pas négative à l'endroit de la personne, c'est la vérité. vraie. Je fais tout ce que je parce que je dois être comme ça devant Dieu. Et c'est lui qui m'a éduqué comme ça. Je vous l'ai dit, c'est vrai. Maintenant, regardez comment Dieu fait. Quand je suis comme ça... Vous pouvez me tromper, vous pouvez tout faire, c'est cela, c'est cela, je dis, Dieu, Dieu est grand. Moi, je reste simplement naître dans mon esprit. Je vais vous voir, non, non, non. Mais comment ce Dieu-là est merveilleux? C'est lui maintenant qui vient, qui me montre, et c'est vrai. Je vous donne un exemple, parce que notre sœur n'est pas ici aujourd'hui. J'étais dans mon bureau dimanche. Je suis dimanche ici. Les sœurs sont rentrées, effectivement, aussi. Puis, j'ai salué, j'ai salué, j'ai salué. Elle m'écoute, elle sait que c'est elle. J'ai salué, j'ai salué. Je vous ai toujours dit, quand j'étais prends comme ça dans mes bras, ah oui. Alors je les prends comme ça, je dis bon, on va prier. J'incline ma tête. Alors le Seigneur commence à me montrer. Et pendant que je voyais cette chose qui était là devant, je priais, je priais, et je priais, j'implorais la grâce du Seigneur, et j'implorais la grâce, et je, je priais, je priais, je priais. Et puis je termine, je regarde la personne. Il me dit « J'ai un témoignage à rendre. » J'ai dit « Oui, je t'écoute. » Il dit « J'avais une situation là. »« Et quand tu as prié, tu as prié exactement pour cela. »« Je sens que Dieu m'a délivré. » Et je lui dis Elle m'écoute, tu peux venir si vous rendez ce témoignage. » J'ai dit « Oui, mais c'est pour ça que tu as compris que pendant que j'avais incliné, quand j'étais tenu, je m'inclinais, je voyais tout cela ici. »« Et j'ai prié jusqu'à ce que la chose soit partie. » Non, c'est pour dire qu'effectivement que Dieu nous accorde cette grâce. Quand vous avez vos pensées tout à fait tendues, Dieu ne peut pas vous utiliser. Alors quand vous l'aimez de toutes vos pensées et tout, ça vient, ça vient, ça vient. Oui, vous, vous l'aimez tellement. Alors maintenant lui, il dit que ton cœur est droit. Alors à ce moment-là, je peux te montrer des choses maintenant pour que tu pries pour lui. Mais c'est vrai, frère, de tout ton être entier. C'est-à-dire que notre Seigneur et notre Dieu, frères et sœurs, les dénominationnels, les autres qui ne les connaissent pas, ils peuvent être en surface, mais pas toi, ni moi non plus. Dans toutes les circonstances qu'on doit, nous avons besoin, c'est pour ça que je prie que Dieu nous aide, qu'il qu déverse encore des dons véritables. Nous voulons des choses véritables, de vraies en fait. Le Saint-Esprit véritable qui descend dans mon frère, qui descend dans ma soeur, d'abord, il le reçoit, il le demande. Pourquoi Parce qu'il a besoin. Vous comprenez cela Pas pour qu'on voit que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça que je dois chercher. Ce n'est pas ça que tu dois chercher, toi. Non. Je le veux parce que le Saint-Esprit, il me place effectivement à la place où Dieu veut que je sois. C'est dans le corps. Et si moi je ne suis pas dans le corps, je l'aime tellement, où veux-tu que j'y aille Est-ce que vous comprenez Donc je les cherche d'abord pas pour faire des tafatakla, non non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis pas intéressé par les fatakla, ou pour que je sois là, blablabla. blablabla non. Non, non, non, non. Je n'ai pas, je ne cherche pas pour parler en langue. Non. Je cherche ça pour que Jésus soit dans mon âme. Parce que j'ai appris. C'est important, frères et sœurs. Ne perdons pas notre temps pour des choses inutiles. Tu n'as pas à démontrer à qui que ce soit que tu as, tu parles à là. Ce n'est pas nécessaire. Parce que je le veux pour moi, je le veux pour mon assurance, que je sais que Seigneur, je sais que si je l'ai, si mes yeux se ferment, c'est garanti. Parce que si je ne l'ai pas Seigneur, je vais passer, je vais passer où Où est-ce que j'irai c'est pour ça qu'on doit être conscient, on ne fait pas ça parce que bon, on a fait un plaisir car X, Y, vous n'avez pas fait plaisir. C'est vous, votre âme à vous, -Sain, Seigneur, je le veux, je le désire, parce que j'ai besoin que ma vie soit complètement à toi, puisque je t'aime. Et si je n'étais pas aujourd'hui, où est-ce que j'irai sans toi c est, c est, c est, Nous ne devons pas jouer à des choses inutiles, frères et sœurs. C'est notre âme dont il est question. Alors, si nous comprenons que, Seigneur, cette âme, si nous, je voulais lire dans la de la si nous prenons que, si nous comprenons que cette âme, parce qu'il est écrit dans Jérémie, il dit, mais l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Et alors, si moi je comprends cela, j'ai dit, mais tous ces trait que je vais jouer aux yeux des frères et des soeurs, ça ne sert à rien. Non, j'ai dit, mais ça ne mais ça me sert à rien. Je veux même être perdu comme ça, aller avec des démons, parce que les démons, mais oui, je ne vais pas avoir de problème avec des démons. Je ne vais pas les avoir, parce que leur lieu, c'est l'enfer. Mais si je n'étais pas moi, si je n'ai pas Jésus-Christ, c'est là où je vais me retrouver avec eux. Ah oui. Vous vous souvenez, frères et sœurs, bon, je vais lire ça et puis nous allons prier, hein. Vous vous souvenez, c'est ça que j'ai pris toujours, j'ai dit Seigneur aide le qu'ils comprennent les choses, qu'ils étaient en supplice. oui, mais je sais qu'il entend le prière. Amen. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 7, n'oubliez jamais ça. Il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais toi, dis-toi bien, Seigneur, je ne veux pas entrer dans parmi tous ceux-là qui disent Seigneur, mais qui ne peuvent pas entrer. Je voudrais vraiment que j quand je dis Seigneur, je sais qui tu es. Parce que tu as dit dans ta parole à toi que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Que je ne puisse pas répéter parce que quelqu'un m'a dit. Ou quelqu'un aille à pouvoir vraiment parler. Non, non, non, non, non. Que je puisse aussi arriver à voir cette gradie. Alléluia. Jésus est Seigneur. Parce que le Saint-Esprit à moi me l'a fait, me l'a confirmé que c'est la vérité. Alors quand je te loue, je sais qui tu es, Seigneur. Mon frère et ma soeur. Vous en avez la possibilité, la capacité. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et ça, Dieu est capable de nous donner. Et, et quand nous sommes en pression, je suis heureux de pouvoir vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je priais pour ça, dit Seigneur. Oui, il faut que ça réveille en vous. Amen. Être là, pas seulement dimanche, mais ces jours-là, la semaine. Parce que c'est vrai, que Dieu te bénisse. Oui, ma soeur. Cette soeur-là qui tape ses mains-là, j'ai dit qu'elle travaille demain. Et vous, savez, vous savez le travail qu'elle fait J'étais sur l'autoroute tellement m'ont parce qu'elle ne elle l'avait pas encore vu. Elle était, derrière. Vous savez, moi je, je souffre toujours dans mon âme. Je l'ai regardée devant, elle était là, sa voiture devant, moi j'étais derrière. Elle roulait là pour venir à l'assemblée. J'ai dit Seigneur, elle s'élève le matin, elle va travailler, elle est là, mais en prenant ses enfants, elle attend ferme et conduit à pouvoir venir jusqu'à dans ta maison. C'est rare que vous puissiez même l'avoir raté l'assemblée. Je ne de pas adresser à non. Elle ne parle pas beaucoup, hein. Bon, ne soyez pas aussi. C'est comme ça que Dieu a connu aujourd'hui. Hier, on a parlé de toi, maintenant, on parle d'elle. Dieu veut aussi qu'elle puisse comprendre que Dieu le voit. Bien sûr. Et alors, il ne s'est rendu pas compte qu'aujourd'hui, le Seigneur pouvait permettre qu'on parle d'elle. Oui, oui, elle était là, quoi. J'ai dit, et mon âme dit, Seigneur, Jésus, cette personne, cette soeur, et la confiance et la foi qu'elle veut te voir. Est-ce que vous comprenez Amen. Pas, Je ne pense pas qu'il peut venir ici par comédie, mais pas dit non non dans son âme, mais ses désirs. Alors il a besoin de se trouver dans des conditions telles que Dieu agisse dans sa propre vie. Amen. Même si vous avez des jobs, vous avez du travail, quand même, mon frère et ma soeur, c'est que quelque part, vous n'avez pas envie de venir ici. Vous travaillez de huit heures. Si votre patron vous dit que le soir, vous devez travailler, vous irez. C'est pas normal que le soir, on ait des, des chaises qui sont vides. <rire> J'étais glorifié. Vous comprenez? Mais tu viens les glorifier ici? Pas chez toi à la maison, la chaise va se casser. Nous ici, quand tu as l'occasion. Mais c'est vrai, si tu peux rester assis à la maison après le travail, ce que tu peux t'asseoir ici à l'Assemblée. Je prends tout le mien, je prends tout le mien dans la voiture, effectivement. Et ainsi eh, de suite, effectivement, oui, mon frère et ma soeur. Il y en a de ceux qui sont parmi vous ici, du 1er jusqu'au 31 décembre avec leurs enfants. Okay, personne ne reste à la maison, tout dans la voiture. Je ne vais pas me porter du doigt, les jours viendra. Mais vous comprenez Bien sûr, vous le voyez ici, tout cela, non et, et un enfant petit, ils sont là-bas, toujours le premier juste là Oui, c'est vrai, c'est vrai. frère. Si eux, ils peuvent le faire ce que vous, vous pouvez aussi le faire. Ça témoigne quoi? Ça témoigne simplement les degrés de l'amour que l'on a pour le Jésus de la Bible. Allez, <rire> vous savez, sans lui. Voyez de quel amour! Nous je lis cela et puis nous prions. Un, un Jean, chapitre 3. Cela, j'ai lu simplement l'écriture et puis nous prions. Puis nous rentrons chez nous. Oui, que Dieu vous bénisse juste à, à nous lever. Et donc, voilà. <rire> Dans Jean, au chapitre 3, nous lisons. Euh, oui, il est déjà 37, heures, mais je vais lire seulement et puis nous prions. Euh, euh, et, et chapitre 3, verset 1, il dit Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas. Connu. Amen. Notre Père et notre Dieu. Mon âme est vraiment dans la joie de pouvoir simplement lire et voir quelle grâce nous avons trouvée à tes yeux, Père, de pouvoir être à tes fils et tes filles. Bénis-nous, Père, pendant ces instants, parce que nous voulons vraiment nous accrocher encore davantage à toi. Les voici, ils sont là aussi nombreux, Père, accrochés à ta parole encore aujourd'hui, à l'écran, dans différents endroits où ils se trouvent, Père. Je t'en supplie que tu le bénisses. Que tu le soutiennes, que tu le fortifies, et nous aussi également ici, Père, car nous avons aussi prié. prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. J'ai été touché de voir combien de frères et de sœurs ont eu vous savez, à, à pouvoir publier les prédications. J'ai ai aimé, hein, quand j'ai entendu, Jodie de celui qui n'aime pas les ah, <rire> Gloire à Dieu. Et ça, c'est important, ça, je crois que c'est nécessaire. Il faut que le monde, quand même, arrive à pouvoir comprendre... Il y a des, des choses qui sont données à gauche et à droite, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous, nous voulons peu importe les insultes que nous pouvons porter. C'est pour ça, n'ayez pas honte de passer sur votre Insta, parce Instagram, parce qu'Instagram, si vous passez votre façon d'habiller tout ça, maintenant, il faut qu'ils voient qui vous êtes. Oui, c'est pour ça. Il y en a de ceux-là qui ont plus de courage de pouvoir montrer qu'ils sont vraiment des vrais croyants. Pas que quelque part ils étaient mais à notre autre endroit, il ne faut pas qu'on voie bien, parce que sur, Mais je crois que les autres ont été même sous les, les, les, les voix comme les Instagram, les Facebook. J'ai eu l'occasion de pouvoir le voir. Et, et d'ailleurs, pourquoi j'ai vu Ce pas que j'ai cherché. Oui, oui. Vous connaissez le petit David Kouloumba. Euh, C'est vers 23h là que je reçois un message. Oh, frère, je dis, oui, oui, oui. Euh, j'ai écouté cette partie, j'ai ah bon? dit, bon, David, écoutez aussi. Il dit, j'ai écouté cette partie-là. Je ai l'ai recoutée. Et puis j'ai dit, ah, oh, je me le publie. <rires> <rires> j'ai dit, Seigneur, à cette heure-ci, il dort pas, mais il m'envoie pour que je vois aussi qu'il a eu l'occasion de pouvoir publier aussi. Il n'a pas, pas simplement dit que j'ai publié, il dit, mais j'ai écouté, j'ai été touché. J'ai dit, tiens, c'est quand même extraordinaire. À son âge, effectivement, que Dieu vous bénisse tous. J'ai vu effectivement la joie de pouvoir voir ce que le Seigneur a eu à pouvoir toucher le cœur des uns comme des autres. Je vous encourage, frère, parce que c'est aussi votre responsabilité aussi, que tous ceux qui vous connaissent, vous ne savez pas qui peut-être a besoin de pouvoir entendre cela. Ils ont besoin, n'ayez pas honte, de témoigner et de dire qui vous êtes. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Enfin, qu'il puisse regarder et me dire Mais, mais c'est vrai qu'il est aussi une jeune fille comme nous. Il aurait pu arriver dans les fatakras comme nous autres. Mais on voit quand même qu'à son âge, elle pouvait courir à gauche et à droite. Mais elle s'accroche. Elle aime son Dieu. Elle montre la vérité. Vous devez, parce qu'on vous posera la question, il faut déclarer et dire celui que vous croyez, en qui vous avez cru, effectivement, et ce que Dieu a fait aussi pour vous. Là, on nous dit une chose. Je vais vite. Voyez donc quel amour. C'est merveilleux. Il ne dit pas que Dieu nous a témoigné. Est-ce que vous comprenez? Il dit bien que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants des dieux. De quelle manière le Père vous a témoigné pour que vous, vous soyez et que vous réalisez que vous êtes? Parce que, on nous dit bien que le Père a rendu témoignage que toi. Tu es vraiment son fils. Tu es vraiment sa fille. Tu es vraiment son enfant. Et puis, il dit même si le monde ne le connaît pas, ça, ça ne nous importe pas. Mais puisqu'il l'a témoigné, eh ben, nous le sommes. Dans Romain, au chapitre 8, nous lisons donc avec vous, il est 43. Je vais m'arrêter, frères et soeur. Romain, chapitre 8, juste là. Il nous dit une chose. Ah. Regardez bien, ah, verset, verset, verset 14, verset 4, Romain 8, 14, il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, ah bah, Maintenant, regardez très bien au verset 6. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Voilà, mon frère, c'est comme ça que Dieu te témoigne à toi. Que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais par quel biais Dieu peut-il te témoigner cela? Vous voyez, c'est.. Quand même, c'est pour ça qu'on se réjouit, l'allégresse dans notre cœur, effectivement. Non, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Dieu est bon. Plus nous entrons dans la parole de Dieu, plus maintenant nous commençons à pouvoir voir les tableaux divins se dresser et on commence à voir, Seigneur, tu nous avais connu, Jésus, mon roi. C'est la vérité, frère. Là, les choses commencent à s'ouvrir davantage, de plus en plus. Parce qu'il dit que, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Toujours dans Romain. Hein? Il ne lui appartient. Alors vous comprenez combien il est vraiment, absolument nécessaire que vous et moi, nous puissions avoir cet esprit-là. Jusqu'à ce que même on va nous faire dire, on va nous montrer clairement aussi. Ah, ah, ah, ah, vous le savez aussi, il dit, mais. Si, moi, bien même, que je pourrais avoir la foi pour transporter des montagnes, je pourrais même connaître tous les mystères et tout ce que les hommes peuvent chercher. Tout ça, tu peux l'avoir, même jusqu'à à, à donner, même, on va dire, mon corps pourrait être brûlé et tout ça. Tout, tout, tout, effectivement. Vous comprenez cela, que toutes les religions cherchent à pouvoir faire. Mais si je n'ai pas cela, est-ce que vous comprenez? Si je n'ai pas cela, je crois que vous connaissez parce que la parole de Dieu parle donc de la charité, donc c'est un mot de Dieu. Donc, c'est cela n'est que l'Esprit de Dieu qui peut arriver à pouvoir produire cela. Alors, écoutez-moi, ce s'il vous plaît, très bien, on va prier. Si cela n'est pas, et que, toi, tu ne l'as pas. C'est pour ça que, j'ai dit, nous devons, nous ne devons pas chercher le baptême du Saint-Esprit pour les frères, ou la sœur, ou ceci, ou pour, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est parce que c'est une nécessité. Mais une nécessité absolue, en fait. C'est dit, que Dieu te bénisse. Parce que moi, ici, Seigneur, je ne peux pas même dire que je suis un chrétien à quelqu'un. Non, ça sert à rien. Parce que si j'ai dit que je suis chrétien aujourd'hui, et que demain, on me trouve en train de pouvoir bafouiller à gauche. Parce que la chair est toujours accrochée à moi. Elle aura quand même l'avantage sur moi. Si je dis, mais je vais mettre honte à ton nom. Mais moi, je ne veux pas qu'il y honte à ton nom. Vous comprenez Je veux dire que je suis chrétien parce que toi, tu es dedans. Frère, je vous en supplie. Si vous parlez ainsi à Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous ne cessez pas à faire ces choses-là pour faire des gants. Parce que c'est comme des gens qui cherchent, oh, je veux qu'on voit que je suis le puissant Seigneur, oh, je vais gêner pendant 140 jours pour voir quand je mets la main, tombe. Quand je fais comme ça, personne, les boiteux marchent, mais qu'est-ce que ça va faire Tu peux faire marcher un million de boiteux, faire voir le... tous ceux qui ont des yeux, qui n'avaient pas de vieux même, tout ça, mais à la fin, tu vas dans l'enfer. C'est la vérité, frère. Oui. N'avons-nous pas fait des miracles Antoine Est-ce que vous m'avez intéressé Matthieu chapitre 7, je vais m'arrêter. N'avons-nous pas fait ces gens Oui, nous n'avons pas de grandes choses. Ils l'ont fait. Mais il faut aller où Mais les démons les attendent là-bas. C'est la vérité, frère. Ils ont chassé les Moïse, ces démons-là les attendent là-bas. J'ai entendu cela, enfin, je crois que c'est une. J'ai entendu cela d'un monsieur qui était dans la démonologie et qui a, il parlait même comment il travaille Je ne vais pas vous parler, mais. En fait, j'arrive à pouvoir entendre. Si je vous dis des choses, j'ai dit Dieu d'abord, mais c'est vrai, c'est ce que tu nous as dit, c'est la vérité. Et il déclare, finalement, c'est là, oui, mais c'est démon. Mais bien sûr que oui. Quand vous ne marchez, mais bien sûr que. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Vous comprenez, mais c'est vrai. Quand il te dit, le Seigneur, retire-toi de moi, c'est pas qu'après il va changer d'avis. Il dit, bon, maintenant, je te reprends encore. Non, si tu as dit, éloigne-toi de moi, je te retire, il ne va pas changer d'avis. Après, une fois qu'il t'a déjà mis de côté, c'est fini. Hein? Est-ce que vous comprenez Quand, quand, quand Judas l'escariote, les il mais il n'a pas été chercher Judas. Est-ce que vous entendez Donc, ce qui veut dire que vous et moi, il doit y avoir au plus profond de notre cœur que nous ne cherchons pas à ce que Dieu agisse puissamment, moi, pour faire une démonstration aux hommes Oh, c'est Dieu lui-même qui doit y arriver pour pouvoir confirmer Mais c'est vrai, est ce que, Parce que... Mais c'est lui, c'est qui dans la Sainte Dieu. Donc ce que moi je désire de tout mon cœur, c'est que Dieu, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, soit en moi. Alors quand il est en moi, je suis en paix. Je suis sûr et certain qu'il n'y a plus de. Si lui il est en moi, qu est -ce qui... qui fait le miracle Est-ce que c'est moi C'est celui qui est en moi. Alors je suis tranquille. C'est la chose que vous et moi, nous devons comprendre. Alors, si Dieu l'a fait en toi comme cela, frère et soeur, je peux, je termine par là, je peux vous certifier, frère. Je le dis encore, je dis, je peux vous certifier. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun tombeau. Est-ce que vous comprenez hein? Il n'y a, a aucune puissance, qu'une autorité vraie qui peut faire que vous, ici, étant sur cette terre, vous puissiez échouer ou même que vous puissiez retourner dans le monde. Parce que dans votre fort intérieur, pas qu'on vous force, mais les dégoûts du monde. Parce que vous regardez, mais qu'est-ce que je veux faire dans le monde par rapport à ce que Dieu a fait pour moi parce que quand Dieu vous a nettoyé, frère, il vous a ouvert les yeux. Maintenant, vous voyez ce que c'est, que la sainteté. Mon frère et ma soeur, quelqu'un qui est vraiment bien lavé. Je voulais donner un exemple. Il regarde la baignoire dans laquelle il était avec toutes cette Nous sommes tous comme ça. Hein. Une fois qu'on est dans la baignoire, je vous ai cet exemple. Donc quand tu es là, tous les que nous avons, parce qu'on n'a pas tiré les bouchons. Certaines sont là, même au bord de la baignoire, la graisse, les savons, comprenez, non et puis tu es sorti, tu t'es déjà rincé, et puis tu tires, et puis bon, même avec lui, il de mabille, maintenant tu regardes, on te dit, maintenant tu regardes la baignoire, on te dit, retourne là pour te rincer encore. Est-ce que tu vas vraiment rentrer? À moins que tu es, la, tu es, tu es un esprit de cochon, peut-être. Mais quand tu es l'esprit humain, ce n'est pas possible. Alors, regarde ça, c'est même un petit exemple. Mais, mais Comparer maintenant de ce que Dieu a fait de toi. Toutes ces saletés que tu peux avoir dans le monde, Dieu a nettoyé. Maintenant, Dieu lui-même. Pas un ange. Mais Dieu lui-même. C'est Dieu que tu aimes tant. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que tu attends, effectivement. C'est Dieu, il, il n'est pas loin, mais il vient en toi. Donc, s'il vient en toi, moi, je ne sais pas comment, où c'est la place que le monde pourra avoir. C'est comme cela que tu vas voir que toi-même. Tu avais une négligence dans ce qu'on appelle la prière en cet moment. Oui. On ne va même pas te pousser. On ne va pas te pousser. Parce que c'est lui qui est en toi là, quand il était sur la terre, il priait tout le temps. Il s'est levé au milieu de la nuit, il restait là, là, là, là. Oui, oui, oui. Même ses disciples disaient, mais il ne voulait même pas résister. Oui, mais lui, il priait. Mais si celui-là est en toi, combien de temps tu vas prier aussi on ne va pas te supplier. Tu diras, mais vivement que la porte de l'Assemblée est Oui, mon frère, vous serez comme ça. Parce que cette vie vous fait pousser à cela. Vous n'allez pas prier pour dire, bon, je vais prier. par les autres, on dit, il faut que je prie parce que je dois avoir. Non, ça devient ta vie à toi. Nécessité, j'ai dit, mais il me manque de prier. J'ai envie. Je sens la soif, frère. Et quand tu pries comme ça, la puissance de Dieu vient. Tu ne cherches pas, mais elle doit venir parce qu'il y a de l'espace. Alléluia. Lève-nous. Tendre Père et précieux ce nous nous approchons de toi parce que les choses doivent changer dans notre vie, Seigneur. Oh Dieu, nous ne pouvons pas lutter contre les hommes personnes, oh Dieu, nous luttons contre les esprits méchants, mauvais et nous voulons que notre vie soit vraiment conforme à toi, à t'aimer, à te servir, mon bénémoine père Saint Dieu, à vivre pour toi, mon bénémoine aimé père Saint Dieu. Je prie devant ton trône de grâce, mon Seigneur Jésus, mon roi, pour que mes jeunes frères comprennent, Seigneur, que tu leur refuses rien, mais ce que tu veux, c'est qu'ils comprennent que c'est leur âme qui est beaucoup plus importante, que mes soeurs, que mes frères, que tout ton peuple à toi, mon bénémoine, aimé père Saint Dieu, qu'ils puissent arriver à pouvoir comprendre que ce que tu nous montres, c'est pour leur vie, Seigneur Jésus. Ils combattent contre les perturbations de ta parole à toi. Ils ont pris pour sont pour les démons, mon béni, mon Père Saint-Dieu, qui les détruisent, mon béni, mon Père. Oh Dieu, arrache ton peuple à toi qui est lié encore, Père Démis, son Dieu, entre les guides des démons, mon béni, mon Père Saint-Dieu, afin qu'ils viennent à la lumière, mon sauveur. Seigneur, que tu nous réveilles, mon roi. C'est le temps où nous avons ce besoin, mon béni, mon Père. Comme au jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La soif, les ailes, mon bien Père on ne nous poussait pas. Mais chaque jour, on était là, même chez nous, Père oh Dieu. Oh, je me souviens de ce jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quel bonheur de cela, mon bien-aimé Père oh Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de nous, Père Saint-Dieu. Le monde tire à la fin. Les qui l'alarme sont et à droite, ben, Père Saint-Dieu. Les climats, ça ne marche plus, mon ben, Père Saint-Dieu. Au oh, même l'énergie, aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire, mon ben, Père Saint-Dieu. La nourriture devient tellement rare aussi, ben, mon Père Saint-Dieu. Où est-ce que l'homme va frapper, la pluie devient rare, mon ben, Père Saint-Dieu. Le monde était droit de sec, encore ben, mais parce que tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Qu'il y toutes ces choses par le feu. Et chaque année, les forêts ne les font que s'embraser, ben, mon Père Saint-Dieu. Ils ne comprennent pas, mon ben, Père Saint-Dieu. Seigneur, aidez-nous, mon sauveur béni. Oh, c'est l'heure de pouvoir se réveiller, Père. Puis tu vraiment nous accorder la grâce, nous donner la grâce, voir nous réveiller en commun de la nuit. C'est vrai, bénémoine, Père Saint-Dieu. Va nous tenir là à genoux parce que nous voulons fuir ce qui peut venir comme jugement, mon béni Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être protégés par toi, mon bénémoine Seigneur. Il s'agit de la vie de tout un chacun, mon béni, Père Tubissan. Pas d'un groupe, mon bénémoine, Père Tibissant, mais individuellement, mon bénémoine Seigneur. Nous voulons obéir, mon roi. Nous voulons te voir en ces jours-là, mon béni Père Saint-Dieu. Oh, nous t'avons chanté, nous t'avons loué sur la terre des vivants, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons te voir en ces jour-là. Le majestueux, mon roi. Les bande debout, notre bénémoine, Père Saint-Dieu. Étant là, nous regardons, mon Père Saint-Dieu. Jésus, mon roi, je pense à toi. C'est vrai, Père. Je t'implore la grâce, mon roi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, mon bénémoine, Seigneur Jésus. Oh, tes disciples ont, ont eu la grâce de pouvoir te voir ce qui était sur la terre. Et quand tu partais aussi, Père oh dieu Seigneur, nous, nous voulons te voir quand tu viendras nous chercher. Merci. Pour ta bonté, Père Dieu, merci encore pour ton amour, mon roi, ne laisse pas... Perdre notre temps à des futilités, à, à discuter sur des choses inutiles, mon bénémoine Père Dieu. Nous voulons des choses qui préservent notre âme, mon Père Saint-Dieu, qui nous aident encore davantage, mon roi. Bénis mes soeurs qui passent par des moments difficiles, mon roi, qui sont aussi fortifiés parce que tu vis, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Bénis aussi mes frères, mon roi, nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon pères Père Saint-Dieu. Merci aux enfants qui te chantent ici, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que la grâce, quelle joie, quelle consolation, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour ces enfants, mon béni, mon Père, mon âme te loue et te glorifie. Aide-nous encore, aujourd'hui encore. Merci pour ce que tu es, Père oh Dieu. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Gloire à te soit rendu pour ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié et remercié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. <rire> vous aimez vraiment marcher avec lui? Ah, oh, que Dieu vous bénisse. C'est un bonheur de marcher avec lui. Amen. Mon frère, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il ne va pas te priver ce que tu as besoin. Aime-le. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon homme. Merci. Nous chantons ensemble, je crois que c'est le 30... 33 We'll <laughs>